Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui des graines germées. Une graine germée, c'est une graine qui est placée dans des conditions dans lesquelles elle va pouvoir germer, des conditions d'humidité, de chaleur et d'oxygène pour qu'elle puisse respirer. au démarrage quand la graine germe, il y a des réactions biochimiques, la graine va synthétiser en fait des enzymes et puis elle va développer son potentiel au niveau vitaminique, au niveau des oligo-éléments, des protéines si elle en contient. Donc ça c'est très très intéressant, on peut se retrouver avec énormément de nutriments en fait dans une toute petite graine. Les graines germées vont être non seulement elles-mêmes très digestes, mais en plus elles vont apporter une bonne digestibilité des aliments avec lesquels on va les consommer. Il y a un potentiel énorme. Tout le potentiel d'une plante en fait. Hein. C'est un excellent rapport qualité-prix parce que dans un tout petit peu de graines comme ceci, là, on va euh, quadrupler à peu près le volume euh, alimentaire. Donc euh, c'est très très intéressant avec une petite portion, on peut nourrir plusieurs personnes. de graines qui possèdent sa faculté germinative peut germer. De la graine de légumineuse, la lentille, des graines de céréales comme le sarrasin, des oléagineux comme le tournesol et puis vous avez des petites graines potagères comme la roquette, les petites graines de, de radis noir Toutes ces graines à partir du moment où elles sont vivantes, placées dans des conditions idéales, elles vont germer. Débutant en graines germées, je vais vous montrer comment vous allez produire assez rapidement vos petites graines germées en toute sécurité alimentaire. Je recommande souvent ce petit germoir qu'on appelle le germoir bocal parce que il est très très simple d'utilisation. Voilà votre germoir. Un bocal en verre. Avec une petite grille, qu'on pose comme ceci. Là j'ai choisi de vous proposer le mélange alfafa, radis, fenouil qui est très très bon. C'est un mélange de trois graines. L'alfafa c'est la luzerne, elle contient énormément de vitamine C. Elle contient les huit acides aminés essentiels. Elle est euh, vraiment très douce au niveau de la saveur. Donc il suffit de mettre un fond de graines dans votre bocal, comme ceci. Le volume, c'est une cuillère à soupe. Je referme parce que euh, c'est important que mes graines soient quand même à l'abri de l'humidité. Et puis on va prendre une très bonne qualité d'eau, pas l'eau du robinet parce qu'elle contient des éléments comme le chlore qui sont phytotoxiques, qui pourraient empêcher la germination. Donc là, j'ai choisi de l'eau osmosée. Donc là, vous mettez un petit peu. Puis là, vous allez laisser tremper 6 heures à peu près. Moi, par précaution, je fais toujours 8 heures. Le lendemain, quand vos graines vont avoir trempé. Toute la nuit, vous allez visser en fait la petite grille là-dessus et puis vous allez vous débarrasser de l'eau. Alors là, je vais faire quelque chose que vous pouvez refaire, soit vous le versez dans l'évier, mais moi j'aime bien aussi arroser mes plantes avec. Et ensuite, j'incline le bocal, je vais vider en fait toute l'eau résiduelle pour que la graine puisse germer euh, tout doucement. Au bout de la première journée de germination, vous allez pouvoir euh, remettre votre germoire comme ceci, l'ouvrir... Et euh, rincez vos graines en fait sous le robinet, recommencez matin et soir et toujours posez votre bocal en position inclinée, la germination va prendre euh, 4 à 5 jours hein, pour ce type de mélange. Et ensuite vous pourrez les sortir du bocal, les placer dans un récipient hermétique au réfrigérateur et à chaque repas vous pourrez euh, prélever une petite portion de graines germées que vous aurez rincées au préalable dans une petite passoire sous le courant et puis euh, vous pouvez donc la, la déguster. Euh, sur une salade de crudité dans toute votre alimentation. Il existe une catégorie de graines qui sont dites les graines à mucilage. Ce sont en fait des graines qui, quand elles sont en présence d'eau, hein, eh elles vont former un gel qui va être leur milieu en fait de culture. Donc vous avez dans cette catégorie la roquette, vous avez aussi le cresson, vous avez la graine de chat qui se trouve ici, vous avez également la graine de lin. Ces graines à mucilage doivent être produites dans des germoirs particuliers parce que c'est une culture qui est un tout petit peu plus difficile que les autres. À côté de ça, vous avez des graines, des grosses graines, euh, qui est important de faire germer dans des grands germoirs comme ceci à étage. Donc ce sont les pois chiches, les haricots, les lentilles qui ne seront pas du tout adaptées par exemple aux petits bocaux de germination, où là on va plutôt faire germer euh, les petites graines potagères. Un autre germoir extrêmement intéressant, c'est le germoir en terre que vous trouvez ici. Alors celui-ci euh, est intéressant pour faire germer les graines qui doivent germer à, à l'obscurité. Dès lors qu'elle fait sa photosynthèse, la graine elle, est plus dure et plus ferme. On les fera germer à l'abri de la lumière. Et euh, là j'ai un bel exemple de sarrasin, moi j'adore le sarrasin, euh, qui est une pseudo-céréale euh, très intéressante puisqu'elle est sans gluten et qu'elle contient les 8 acides aminés essentiels. Et puis le fait qu'elle soit germée, eh bien, il y a une bonne digestibilité et une biodisponibilité des, des nutriments. Vous pourrez faire germer aussi dans le germoir en terre les petites graines de tournesol. Quand on sait que le tournesol est très riche en vitamine E, là c'est vraiment une bombe nutritionnelle. Hein. Quand on veut faire ses graines germer soi-même, il faut respecter des règles d'hygiène absolument strictes. Il faut s'en occuper tous les jours, matin et soir, il faudra les rincer sous l'eau courante, parce que ça permet de maintenir une bonne hygiène de ces graines germées et qu'il n'y ait pas de développement de pathogènes. Ça c'est extrêmement important, on n'est jamais assez prudent avec le vivant. Alors comment on s'y prend ben, C'est tout simple, hein. on va prendre ces graines germées comme ceci et puis on va les passer sous l'eau courante, en fait, le robinet, et puis vous allez les laisser s'égoutter hein, pour qu'il n'y ait pas d'eau résiduelle en fait, au contact de la graine. Parce que si la graine a besoin d'eau pour faire sa germination, il ne faut pas qu'elle soit en fait euh, trempée dans l'eau parce qu'elle a besoin d'air et donc si elle est trempée dans l'eau, elle, elle est asphyxie en fait. Hein. Parfois, quand vous faites des graines germées, quand vous êtes débutez, vous pouvez vous poser quelques petites questions parce que vous observez vos graines et vous voyez des choses, vous vous demandez si vraiment vous êtes sur la bonne voie, si vous faites correctement les choses. Souvent, vous m'interpellez en magasin pour me demander... Pourquoi vos graines moisissent Vous repérez un petit feutrage blanc sur certaines graines potagères, comme les radis, comme euh, toute la famille des crucifères. Elles ont une particularité, ces graines, c'est qu'elles, en fait, ont un fin petit duvet au niveau des racines. Ce sont juste des radicelles, euh, mais qui sont très fournis, en fait. Ça fait un feutrage blanc, et ça, souvent, ça vous inquiète. C'est normal, il vous suffit de les rincer et euh, de... Je les laisser pousser. De toute manière il y a un bon test à faire, nous sommes quand même des animaux donc en fait il suffit de sentir vos graines, là c'est du radis noir. Donc je sens, je sens le radis noir, hein. je sens le radis noir, je ne sens que le radis noir, je ne sens pas la moisissure donc c'est bien un peu que mes graines sont vraiment euh, bien produites. Vous pouvez trouver ces petites graines à germer dans des sachets de chez Germline qui ont été testés par le fournisseur, qui ont je dirais 100% des graines qui germent quasiment. Et puis vous pouvez trouver aussi dans le rayon vrac de nos magasins des lentilles, les graines de tournesol. On n'est pas forcément proche des 100%, mais on a déjà un bon, un bon taux de germination. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de progresser dans la culture de vos graines germées et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. A très bientôt